C'est une très belle promotion pour l'UTBM, l'université de technologie de belfort mobéliard qui vient de placer trois de ses chercheurs dans un classement des universitaires les plus influents au monde. À Semenan, deux d'entre eux ont ouvert les portes de leur laboratoire à Emilien Diaz et Eric Debief. L'UTBM se porte bien. Trois de ses enseignants font partie des chercheurs les plus influents au monde, selon la prestigieuse université de Stanford. Parmi eux, Hanlin Liao, 63 ans. Qui exercent dans ce laboratoire spécialisé dans les matériaux. C'est une reconnaissance pour moi, surtout pour le laboratoire, pour l'université aussi. Ça peut nous aider. À ce qu'on a la publication, les gens, le milieu industriel, ils peuvent venir nous voir pour remonter les projets, pour nous demander de faire des prestations. Ici, les chercheurs travaillent essentiellement sur de l'impression 3D et de la projection thermique. Il crée des pièces et cherche à leur faire obtenir un revêtement plus résistant. On va faire un revêtement sur cette pièce-là, sans, sans acier. Sans, on va faire un, un dépôt de zircone sur cette pièce-là. Ce procédé industriel, c'est ce qui a valu au professeur Liao ses nombreuses publications. Mais il n'est pas le seul chercheur du laboratoire à s'être distingué. Son mentor aujourd'hui retraité figure également parmi les noms cités dans le classement international. Monsieur le chercheur. Oh Comment ça va, mon ami La vocation c'est évidemment de former des étudiants et puis d'espérer toujours que bah, l'élève dépasse le maître. Donc effectivement j'ai accueilli dans les années, fin des années 80, euh, Ranine euh, au laboratoire. Et, et voilà, Et maintenant nous sommes pères. Euh, Arrivé à voilà. Sévenant dans les années 80, Christian Codet a fondé le laboratoire de recherche en matériaux et son enseignement a visiblement porté ses fruits. Aujourd'hui, plusieurs anciens euh, doctorants, anciens chercheurs, anciens thésards euh, qui, sont, qui sont aux manettes, qui ont également euh, une, reconnaissance, une reconnaissance internationale. Donc ça, c'est un grand motif de satisfaction également. Et puis euh, ça rassure également quant à, à l'avenir euh, des, des moyens qui ont été développés. UTBM n'a donc pas fini d'étendre sa renommée. En tout cas, son avenir lui semble déjà assuré.